Je me trouve avec Yannick Bouissière pour un entretien où on va parler du réseau social qui monte, qui explose, qui cartonne, en tout cas en France euh, et à l'international d'ailleurs aussi, je suppose, euh, qui est LinkedIn. Donc toi, ta boîte, le nom de ta boîte, il y a carrément presque LinkedIn dedans. Ouais, alors... Influente. C'est linkinfluent, L-I-N-K, l -I -N -K, et tout collé, voilà, linkinfluent en anglais ou linkinfluent en français. D'accord. Et donc, tu fais des conférences, tu as une chaîne YouTube sur le sujet, tu as un blog sur le sujet. Toi, tu, tu vis LinkedIn, tu te lèves LinkedIn, tu manges LinkedIn. Exactement. Pourquoi Parce que j'ai tout quitté pour LinkedIn. J'ai vraiment développé cette agence. Pour accompagner premièrement les professionnels entrepreneurs qui souhaitent bah, gagner des clients et de la visibilité en ligne deuxièmement les ressources humaines les directeurs des ressources humaines les rh pour pouvoir attirer et sourcer les meilleurs talents et troisième point les talents professionnels qui sont à l'écoute d'opportunités professionnelles et qui veulent trouver des nouveaux jobs ou euh, de nouvelles opportunités ou des nouveaux partenariats voilà donc c'est trois cibles et je fais du coaching de la formation de la formation en ligne des conférences et du consulting. Le vrai social, c'est l'heure quoi, ouais, voilà. Si ça. on ne connaît pas le mot, voilà, le social, c'est c'est exactement, je pense qu'il nous aura fait un peu une belle définition, en tout cas par l'intermédiaire de l'outil LinkedIn. Ouais, c'est comment vendre et se vendre, parce que souvent, on oublie cet aspect-là, c'est utiliser les réseaux sociaux pour gagner en visibilité, se vendre quand on est chercheur d'emploi, quand on est indépendant. On a besoin de parler de ses services, des succès de ses clients aussi, de montrer ce qu'on peut apporter. Et ça, si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Très bien. Moi, je voudrais parler avec toi de la vidéo sur LinkedIn. Moi, mon cœur de métier, c'est l'affaire sur YouTube. Je suis intimement persuadé que ça va arriver sur LinkedIn, mais on reviendra sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant la vidéo sur LinkedIn Est-ce que tu as voilà, des petites astuces Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui n'est pas important à faire dessus Alors, premier point, on va partir de l'objectif. Pourquoi faire de la vidéo sur LinkedIn Eh bien, ça va servir à apporter de la valeur à votre cible pour pouvoir montrer que vous êtes expert sur, sur la, la thématique, hein, euh, pour pouvoir montrer à cette cible eh, qu'on a de la valeur à y apporter, qu'on est spécialiste de ce domaine, pour que cette cible, eh bien, non, non seulement grandisse en regardant ses vidéos, mais aussi se dise un jour, si j'ai un besoin, c'est lui qu'il faut que je contacte. Donc, l'objectif à avoir en tête, c'est créer de la valeur, apporter de la valeur pour être visible dans l'esprit de la cible. D'accord. Sur LinkedIn, comparé à YouTube, il y a d'autres contraintes niveau temps. Euh, donc, on est limité à 10 minutes, je crois, sur LinkedIn. C'est ça, c'est 10 minutes. En termes de poids, euh, le minimum, c'est 75 kg et le maximum, c'est 5 gigas. Alors, à date d'aujourd'hui, ça risquera d'évoluer puisque la vidéo prend euh, une ampleur euh, et fait que fait que progresser. Donc, peut-être qu'à terme, euh, LinkedIn ôtera cette limite de 10 minutes. Mais aujourd'hui, elle est là et il faut l'avoir en tête. Est-ce que toi, tu penses qu'on va arriver sur LinkedIn à avoir une chaîne, un peu façon une chaîne YouTube, mais une chaîne LinkedIn qui sera, je pense, très important pour pas mal de B2B qui se lancent sur YouTube C'est très difficile de se lancer sur YouTube, même si le contenu est carré, même si on a les petits synthétés qui font pro, la belle miniature. Mais c'est très difficile d'être nouveau si on n'a pas le pouvoir d'un grand compte derrière, avec de la newsletter, de l'accompagnement, on n'a pas déjà un fichier client, grosso modo, pour pouvoir émerger. Est-ce que tu penses que LinkedIn va aller vers ça alors, on en discutait et c'est vraiment intéressant, ça, c'est ta vision. Euh, voilà, toi, tu penses que LinkedIn, demain, ça va avoir, il va avoir une partie vidéo dédiée. Euh, je, moi, je, je n'avais pas du tout cette vision-là. C'est vrai que la vidéo a explosé sur LinkedIn. Ils la mettent en avant, elle a une meilleure portée, on le verra tout à l'heure. Ce qu'on sait qui va arriver, c'est le live. Ils sont en train de le tester euh, à date où on tourne cette vidéo. Euh, Ce n'est pas encore généralisé dans le monde entier. Ils ont mis plutôt que des influenceurs pour pouvoir tester ça. Je sais qu'ils ont des problèmes de stabilité, mais de là à ce qu'ils aient euh, une partie dédiée pour que les, euh, les entreprises bah, fassent la promotion de leurs produits et services, je ne sais pas, voilà je n'ai pas cette vision-là, je sais qu'ils vont tester avec le live, je sais que dans les postes, ils essaient de le mettre, mais visiblement, s'ils limitent à 10 minutes, c'est qu'ils ont un problème d'infrastructure derrière qu'ils ont un problème de poids et ils se disent peut-être, c'est génial la vidéo, mais si tout le monde se met à en faire, on va avoir un gros problème de stockage. Donc euh, ouais. aujourd'hui, je pense que c'est le problème. Je pense qu'ils iront, mais ce sera vraiment limité au live vraiment payant. Donc, je sais qu'il y a différents niveaux payants sur LinkedIn avec le, le déblocage de Sales Navigator qui est très utilisé en B2B où toi je suppose que tu, tu maîtrises parfaitement euh, cet aspect-là de LinkedIn auquel moi je me suis pas encore euh, lancé dessus. Sur LinkedIn je pense qu'il est très mauvais et tu vas me confirmer ça d'arriver et de dire comme sur Facebook d'ailleurs ou sur d'autres réseaux sociaux voilà ma nouvelle vidéo YouTube et poser le lien qu'on appelle donc un lien externe qui est donc YouTube un petit peu le concurrent de LinkedIn et du coup l'algorithme ne va pas favoriser de voir ton poste si tu arrives simplement en disant voilà mon lien à YouTube et le poser là comme ça. Alors, que, quelles sont les techniques pour arriver à faire que j'ai un contenu long sur YouTube et en faire entre guillemets la promotion sur LinkedIn Alors, c'est un vrai point que tu soulignes parce que LinkedIn est un réseau social. Avant tout, c'est aussi une entreprise qui a envie de générer euh, bah, des, voilà, des, de, de l'argent de, et des gains financiers. Du coup, LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, veut garder les internautes sur son réseau social pour pouvoir vendre de la publicité, vendre des abonnements, monétiser l'audience. Donc, si on met un lien YouTube, eh bien, YouTube étant le concurrent de LinkedIn, eh bien, l'algorithme va limiter la portée organique du post. C'est-à-dire que là, vous pourriez avoir, alors je donne un exemple, hein, 40-50 likes. Si vous mettez le lien YouTube, votre visibilité sera réduite à un certain nombre à un certain pourcentage de votre audience et vous aurez peut-être 5-6 likes. Donc, on voit vraiment que mettre un lien externe est vraiment pénalisé par l'algorithme. Et donc, du coup, il existe une combine. Ça va être peut-être de faire une vidéo promotionnel de cette grande vidéo. Le format court, la meilleure minute. Voilà, la meilleure minute, vous la sous-titrez, et, et en commentaire, et dans le post, vous dites, ben, cliquez sur le lien en commentaire, et vous mettez le lien en commentaire. Pourquoi Alors, à date d'aujourd'hui, ça fonctionne. Hein. Peut-être qu'à terme, LinkedIn euh, essaiera de corriger ça, mais le fait de ne pas mettre dans le, le lien dans le post, soit avec une miniature YouTube, soit avec le lien d'un réseau social externe ou d'un site Internet externe. Le fait de ne pas le mettre dans le poste, c'est bien. Dans le commentaire, on va dire que l'algorithme ne va pas vraiment le pénaliser. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça va favoriser le clic dans les commentaires. Peut-être que les gens vont mettre des commentaires. Ça va favoriser l'interaction, ce qui va augmenter la visibilité de votre poste naturel. Alors la problématique qu'on a c'est que sur YouTube on peut conserver on va dire le premier commentaire en haut. Tu as le contrôle de ça ou sur YouTube on appelle ça le commentaire épinglé. On n'a pas ça sur LinkedIn donc évidemment si on a une, une flopée de commentaires et que ça part en, en grand débat euh, comme on peut voir <rire> actuellement dans nos réseaux, bah, ton commentaire avec ta vidéo longue sur YouTube il se retrouve tout en bas un petit peu dans le, dans le brouhaha des échanges et donc il y a assez peu de gens qui vont aller chercher la vidéo longue d'où l'intérêt d'avoir la vidéo courte vraiment très péchu, peut-être qu'ils finissent au milieu d'une phrase qui, qui pousse vraiment à aller voir la suite sur le format long, hébergé ailleurs. Ouais, ouais c'est complètement ça. Peut-être que LinkedIn, comme c'est un réseau social qui se remet régulièrement en question, va peut-être trouver une combine pour épingler les, les commentaires, peut-être dans le futur. Sinon, la stratégie, qui fonctionne aujourd'hui encore une fois, tout ça c'est un peu des, des trucs et astuces pour euh, contourner l'algorithme, ça va être de publier le lien en commentaire. Et une fois que votre poste a vraiment décollé, qu'il a plusieurs likes, plusieurs commentaires, vous revenez, cliquez euh, sur les trois petits points vous faites modifier le poste et vous remettez le lien dans le poste. Comme l'algorithme est déjà passé lorsque vous avez publié que votre poste a déjà décollé, et du coup, vous pouvez remettre un lien externe et l'algorithme ne va pas vraiment vous pénaliser puisque de toute façon, vous avez de l'engagement sur le poste. D'accord, tu rajoutes ton lien long dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez assez d'engagement. la chose est lancée qu'on a bien lancé la chose. On pourrait évoquer aussi les hashtags particuliers où tout le monde essaie de créer un petit peu son hashtag partout pour, pour essayer de, de connecter des posts entre eux et des différents articles. Euh, moi j'aimerais te poser la question, est-ce qu'on voit la différence entre un post et un article aussi sur LinkedIn où on a évidemment plus de caractères quand on fait un article Je n'ai jamais fait une recherche sur Google qui m'amène à un article sur LinkedIn euh, Est-ce que c'est bien référencé euh, par Google Est-ce que ça a un intérêt en référencement web de faire des articles LinkedIn Ou alors un article LinkedIn, ça reste pour l'écosystème LinkedIn Alors, c'est une vraie question sur le référencement. Euh, qui, voilà, comment utiliser LinkedIn pour booster son site Internet Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les articles ne sont pas forcément bien référencés. C'était le cas à l'époque où il y avait peu de rédacteurs. Aujourd'hui, comme tout le monde peut rédiger des articles, il n'y a plus cette notion d'expertise, d'exclusivité. Donc du coup, euh, l'article n'est plus vraiment référencé en première page de Google. Donc ça, c'est un fait. Comment utiliser ben, ces articles pour euh, améliorer le référencement Alors, dans ces articles, il n'y a pas des liens de « do follow hein, euh, ». C'est-à-dire que vous n'avez pas récupéré l'autorité de LinkedIn. En revanche, ce que je fais qui fonctionne plutôt bien, c'est que j'utilise ces articles où je mets un petit résumé de mes articles sur mon site web et euh, je mets les liens ou le sommaire de mon article le plus complet, qui est le plus complet du web francophone, je le redirige vers mon site internet. Donc ça m'aide pas d'un point de vue référencement, parce je n'ai pas des liens qui transmettent l'autorité LinkedIn. En revanche, je récupère pas mal de trafic de LinkedIn qui oh, pour, sur, site. sur ouais. mon site internet. Et donc Google, bien sûr, voit qu'il y a des gens qui viennent de LinkedIn, ils se disent que cet article est pertinent, ça a dû m'apporter un vrai boost, je pense pour gagner, non pas forcément un référencement, mais plutôt un trafic qualifié. Ok. Donc toi, tu as vraiment un site web qui référence comme ça à toutes les astuces sur LinkedIn. Tu écris beaucoup là-dessus. Oui. Tu as énormément… Tu as une vidéo avec ta… Enfin, tu as des vidéos avec ta propre chaîne YouTube consacrée oui, oui, oui. au sujet. Euh, tu fais du consulting et de la conférence vraiment là-dessus, ciblée sur LinkedIn pour aider. Et moi, c'est vrai que je t'ai découvert en conférence sur les petites astuces sur un profil LinkedIn et sur, évidemment, bon, l'importance d'avoir LinkedIn euh, dans, la, dans la profession pour démarcher le client et faire de la, de la prospection semi-passive, semi-active par l'intermédiaire de commentaires. Et je trouve ça bien qu'on ait euh, bah des spécialistes de ça parce que c'est un vrai sujet à part entière et je vous invite à aller voir sa euh, chaîne YouTube et euh, ses articles de blog parce que vous allez y trouver euh, une multitude d'astuces, de listing à vérifier sur votre profil LinkedIn pour vraiment euh, cartonner, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en transformation de vie, euh, que vous cherchez à vous connecter dans les différents réseaux de votre thématique ou dans les thématiques connexes. je pense que LinkedIn euh, aujourd'hui c'est un, un must have quand on travaille, qu'on soit dans le public ou dans le privé Ouais. Alors, moi, ce que j'ai pour habitude de dire, c'est qu'aujourd'hui, avoir une base de données de 610 millions de professionnels dans le monde, gratuite, mise à jour en temps réel, c'est une mine d'or. Avant, il fallait payer pour avoir une base de données comme ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et en plus, on a une bonne portée organique des posts et surtout des vidéos. Et pourquoi s'en priver aujourd'hui, on peut toucher notre cible qui est présente sur le réseau social, qui est de plus en plus active. Hein, c'est 610 millions de membres dans le monde, dans un euh, réseau social traduit en 24 langues, dans plus de 200 pays et territoires, et 16 millions de membres en France. Donc du coup, c'est quand même une mine d'or. D'accord, j'allais te demander en France, on est à 16 millions. Population active en France, on est à quoi 30, 35 millions En fait, ça représente 54 de la population active. Un professionnel sur deux en France est présent sur LinkedIn. D'accord, donc euh, pas, pas le choix. C'est aujourd'hui la première plateforme de recrutement pour pas mal de de, euh, de profession en tout cas, en tout cas tout ce qui se passe sur le web, le web marketing, l'infoprenariat, le business, la sales transformation ou les choses comme ça, ouais. obligé d'être sur LinkedIn. P pour moi ce serait une faute aujourd'hui de ne pas être sur un tel outil alors qu'il se passe tellement de choses et qu'on peut avoir des résultats. Voilà. C'est comme YouTube à l'époque, quand euh, bah, quand ça a décollé il fallait y être et là euh, des milliers de vues c'était facile. Demain, et ça c'est ma vision, demain sur LinkedIn il ne sera pas aussi facile de faire 2000-3000 vues ouais. sur des postes. Alors que là, on peut, c'est comme YouTube à l'époque. Donc, c'est le moment de se lancer. Et, euh, et puis, moi, je peux vous aider. Hein. Je vous délivre beaucoup de, de contenu euh, et d'expertise euh, gratuitement. Alors, imagine ce que je peux donner en, en consulting ou, ou en formation. Mais voilà. Et euh, sur le blog, sur la chaîne, comme tu le dis. Mais la vidéo, c'est pas mal. LinkedIn, c'est plutôt le moment parce qu'ils n'ont pas encore tout monétisé, ils n'ont pas encore tout verrouillé. On peut faire de belles choses. Et ils ont gardé cet état d'esprit. Parce qu'ils ont été créés en 2003 avec pour vocation d'entraider les membres, de s'entraider, de générer des opportunités commerciales et professionnelles. Ils ont gardé ça et ils essaient de continuer à ce qu'il y ait de l'interaction. Et dès qu'il y a de l'interaction, on a de la visibilité énorme. Très, Très bien. bien. Yannick merci, on va mettre bien évidemment tous les liens en commentaire donc vous retrouverez sa chaîne YouTube et son site web consacré à toutes les petites pépites et tout ce que vous pouvez faire sur LinkedIn pour vous perfectionner dans votre changement professionnel, votre développement professionnel ou votre recherche d'emploi. Euh, merci beaucoup Yannick pour cet entretien. On se retrouve dans d'autres vidéos donc nous on fera une deuxième vidéo sur la chaîne Synergie Digital, une vidéo aussi sur ta chaîne à toi donc je vous invite à aller voir tout ça pour retrouver la continuité de cet entretien. Bientôt sur LinkedIn